Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons présenter la définition de classes et méthodes dans Faro. Alors quelque chose qui est vraiment spécifique à Faro, c'est qu'il euh, euh, n'y a pas de syntaxe particulière pour définir euh, les méthodes et les classes. Euh, ça se fait au niveau des outils. Donc c'est les outils qui vont donner le contexte à la création euh, d'une classe ou d'une méthode. Donc voici euh, le navigateur de code euh, principal dans Faro, c'est Nautilus. Donc on voit dans, le, dans, dans la zone du bas la définition de la classe point. On voit que la, la classe point a pour superclasse la classe object et deux variables d'instance X et Y. La superclasse et les deux variables d'instance X et Y. On voit aussi en bas le nom du package dans, le classe, dans lequel cette classe va être ajoutée. Dans les slides, on aura ce genre de, ce genre de code pour créer, pour créer une nouvelle sous-classe. On voit que pour créer une classe en Faro, on envoie un message particulier à la superclasse avec le nom de la sous-classe en paramètre. Donc, le message subclass instance variable names class variable names package est un message qui est envoyé à la classe objects avec le nom de la sous-classe en paramètre, la liste des noms des variables d'instance en paramètres, ainsi que le nom du package en paramètres. Concernant les définitions de méthode, on a euh, dans la zone du bas encore le nom de la méthode, un commentaire et le code de la méthode. Et cette méthode, elle appartient à une classe. Comme vous voyez, dans la syntaxe pour définir la méthode, on n'a pas l'information sur la classe à laquelle cette méthode doit appartenir. En fait, c'est la sélection de la classe dans le navigateur de code qui va nous indiquer euh, la, la classe à laquelle appartient la méthode. Dans les slides, euh, il nous faut aussi cette information. Ce qui fait qu'on ne peut pas recopier juste le contenu euh, de la définition d'une méthode. Il nous faut ajouter euh, un préfixe au nom de la méthode pour indiquer euh, à quelle classe cette méthode appartient. Donc on ajoute en tête, euh, en tête du nom de la méthode, on ajoute le nom de la classe à laquelle on va ajouter la méthode qu'on est en train de définir. Donc, euh, dans le navigateur de code, cette classe n'apparaît qu'en tant que sélection dans le, dans le navigateur. Donc là, on est bien en train de définir la méthode factorielle de la classe Integer. Alors, un petit rappel sur, euh, sur les messages. Ici, on est en train de définir la méthode euh, factorielle. On a tout un ensemble de messages binaires, donc égal, supérieur, multiplié, un, et moins, qui sont des messages binaires. On a un appel récursif à, à la méthode factoriel. donc factorial ici c'est un message unaire, qui est envoyé à un objet de type nombre. Et on a deux messages à mots-clés, if true, deux fois, et error. Et enfin, on a le, le chapeau qui est utilisé pour retourner une valeur et quitter la méthode. Alors Concernant le retour, par défaut, en Pharo, toutes les méthodes retournent self, donc l'objet en cours. Donc Le code qui est au-dessus est exactement similaire au code qui est en dessous. Donc La partie return self à la fin de la méthode est complètement optionnelle et en général on ne la mettra pas. Les méthodes de classe permettent d'envoyer des messages à des classes. Donc les classes sont des objets comme les autres, donc on peut envoyer des messages à des classes. Et pour définir une méthode de classe, on appuie sur le bouton classe dans Nautilus et on définit la méthode de classe à ce moment-là. Dans les slides, on ajoutera systématiquement le mot classe pour distinguer une méthode qui va être exécutée sur une classe plutôt que sur une instance de cette classe. Donc là, la méthode xy, elle va être exécutée sur la classe point et non pas sur une instance de la classe point. Alors, ce que vous devez retenir de cette séquence, une classe est définie non pas par de la syntaxe particulière, mais par un message qu'on va envoyer à sa superclasse. Les classes sont définies au sein de paquets, dont les noms sont passés en paramètres du message. Toutes les méthodes sont publiques, il n'y a pas de mot-clé particulier pour indiquer qu'une méthode est publique parce que c'est le cas de toutes les méthodes, il n'y a pas de notion de protégé, de private, etc. Par défaut, toutes les méthodes retournent le receveur, c'est-à-dire self, et on peut utiliser le chapeau pour retourner autre chose que self. Et les méthodes de classe sont des méthodes comme les autres, et pour les ajouter, il faut appuyer sur le bouton classe avant de créer la méthode. Ceci conclut cette première semaine de cours. La semaine suivante, nous verrons plus en détail la syntaxe de Faro, les blocs et un outil qui est l'inspecteur d'objets.